36 questions pour tomber amoureux. Alors, j'ai plein de choses à dire sur le sujet. Ces 36 questions, c'est un psychologue américain, Arthur Aaron, qui en 1997 je crois, s'est dit « Il y a une formule magique pour tomber amoureux. Si les gens se posaient ces 36 questions, répondaient chacun à ces questions, puis passaient 4 minutes en silence à se regarder les yeux dans les yeux, ils vont tomber amoureux. Les Américains ont adoré cette idée et il y a eu plusieurs études qui ont été faites là-dessus. Et il s'avère que oh, ça marche. Mais aussi beau que c'est, moi j'ai envie de rajouter une petite subtilité. 36 questions, ces 36 questions, et moi je les ai fait euh, avec un amoureux, je les ai fait avec une amie aussi. Parce que finalement, ces 36 questions, je pense pas qu'elles créent de l'amour, mais elles créent de l'intimité. Et dans notre société, on est en manque cruel, constant d'intimité. Et le moment où on se sent enfin intime avec quelqu'un, on se dit oh, « c'est ça l'amour !» Et on se dit « c'est ça que je veux vivre, c'est ça qu'il me faut, ça doit être ça d'aimer. » Alors oui, dans l'amour, il y a de l'intimité. Mais on confond trop souvent les deux. Et comme on a du mal, même parfois quand on est en couple, à partager des choses vraiment vulnérables, à dire ce qu'on a sur le cœur, à aller au profond de l'expérience, de ce qu'on ressent et de le partager, on reste à un niveau un peu superficiel d'interaction. Et du coup, on n'a pas vraiment ce sentiment de papillon dans le ventre d'amour parce que l'amour se vit dans la vulnérabilité et dans l'intimité, le partage. Mais donc c'est vraiment important de faire cette distinction personnellement, ça m'est arrivé plusieurs fois d'être en relation avec des hommes qui me disent oh, c'est incroyable ce qu'on vit ensemble, t'es la femme de ma vie, je suis amoureux de toi. On a jamais, c'est vraiment spécial ce qu'on vit, j'ai jamais vécu ça avec personne d'autre. Et au début, je voulais pas les blesser, du coup je ne disais rien, je disais oui c'est génial, c'est vrai, c'est incroyable ce qu'on vit. Sauf que et je dis pas ça pour me vanter, je dis ça pour expliquer le mécanisme de l'intimité. C'est-à-dire que ce qu'on vivait avec ces hommes, oui, c'était magnifique, mais moi, je l'avais déjà vécu plein de fois, avec des hommes, avec des amis, dans des moments d'intimité profonde. Parce que pour moi, parler de ces choses intimes, parler de ces choses vulnérables, vraiment se dévoiler et poser les questions intimes, vulnérables, profondes, ça me vient facilement maintenant. Je ne dis pas que ça me vient forcément naturellement, mais j'ai appris à aller dans ce chemin de l'intimité. Et donc j'ai vécu plein d'expériences d'intimité profonde. Mais ce n'est pas la même chose que l'amour. L'amour, c'est quand on a le désir de soutenir l'autre, que l'autre se développe émotionnellement, spirituellement, l'envie d'accompagner l'autre. On est là ensemble, on est partenaire. Ce n'est pas la même chose que juste wow, on vit une expérience qui nous fait nous sentir bien, nous fait nous sentir connectés. Dans l'amour et l'intimité, mais pas que. Donc, morale de l'histoire, si vous avez envie d'aller plus loin dans vos relations, de créer une relation amoureuse, ça peut être un très bon outil de premier date. Euh, tout comme dans une relation installée. Faites ces 36 questions, regardez-vous dans les yeux 4 minutes. C'est une expérience magnifique. Mais ça ne veut pas forcément dire que ça crée de l'amour. Vous êtes aussi libre de les faire avec une amie, vous n'allez pas tomber amoureuse d'elle spontanément. Parce que c'est pas comme ça que fonctionne l'amour. Il y a quelque chose de plus profond qui s'opère. Pour autant, autorisons-nous à vivre l'intimité pleinement. Qu'est-ce que ça vous a fait cette vidéo Est-ce que vous, vous avez testé ces 36 questions Et elles sont faciles à trouver. Tapez dans Google 36 questions pour tomber amoureux. Vous allez trouver 40 sites qui vous les proposent. Euh... Mettez-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé, ce que ça vous a fait, si vous avez aimé. Si ça, ça vous a permis de vivre cette expérience de l'intimité, et si vous, allez en, si vous avez envie d'aller plus loin dans la construction de l'intimité, dans le développement de l'intimité, vous pouvez lire mon livre « L'intelligence intime » qui vous apprend exactement ces chemins. Pour moi, l'intelligence intime, c'est ça que j'ai cultivé, qui m'a permis d'avoir ces expériences intimes avec ces hommes qui donnaient la sensation d'amour. Si c'est possible pour moi, c'est possible pour tout le monde. C'est pas moi qui suis spéciale et incroyable. C'est les compétences sociales, relationnelles et émotionnelles qui nous permettent d'avoir une expérience profonde de relation à l'autre. Donc, Pour découvrir tout ça, vous pouvez retrouver le lien de mon livre L'intelligence intime dans la description. Abonnez-vous à la chaîne et à très bientôt.